Bienvenue sur ma chaîne, il est possible d'augmenter la durée de conservation et la digestibilité de nombreux aliments en leur ajoutant du kéfir de lait. Ne manquez pas la prochaine vidéo qui traitera d'aliments dont la digestibilité est considérablement améliorée en éliminant certains antinutriments naturels. Mais en ce qui concerne les pommes de terre et les carottes, il s'agit simplement d'une augmentation de la durée de conservation et d'une meilleure absorption du bêta-carotène grâce à la matière grasse du kéfir de lait. Personnellement, pour les pommes de terre cuites et les carottes mélangées avec du kéfir et stockées dans un réfrigérateur à environ 4 degrés Celsius, je serais confiant jusqu'à 6 ou 7 jours, soit environ 2 ou 3 fois ma durée de conservation standard. Et lorsque l'on est proche de la limite, il est toujours plus prudent d'être attentif à des signes de non-comestibilité, tels que moisissure, ou et odeur Merci pour votre attention